C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci beaucoup. Première question au Premier ministre. Les familles re regardent ce qui se passe avec le COVID-19 et s'inquiètent. Nous avons un réseau de la santé qui a déjà de la difficulté avec la médecine du couloir et on se demande comment est-ce qu'on pourra conjuguer avec la situation de cette maladie. Les familles s'inquiètent aussi de leurs économies alors que les bourses, les marchés boursiers sont très volatiles. Est-ce que le premier ministre peut nous dire qu'il a un plan et commencer à renseigner les ontariens et ontariennes sur leur plan pour euh, conjuguer avec la situation et les effets du COVID-19? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Je remercie la chef de l'opposition. Oui, nous avons un plan. Nous avons un plan en place depuis le début du coronavirus. Ça a été élaboré après notre expérience avec le SRAS il y a 17 ans. Il y a eu des protocoles mis en place et des organismes de santé publique. On a un plan qui est prêt à être lancé. Nous vérifions déjà la santé des gens qui arrivent ici de pays étrangers. Nous sommes prêts à augmenter les vérifications en regard de la situation évoluer quotidiennement. Notre médecin en chef est consulté et nous sommes prêts à agir alors que la situation Change. Le plan fonctionne et le risque aux Ontariens et Ontariennes est encore très faible. Complémentaire. Le Covid-19 crée des défis uniques ici en Ontario, ainsi qu'à l'échelle mondiale. Les entreprises se demandent comment ils pourront conjuguer avec le marché volatile. Les travailleurs et travailleuses, tout particulièrement dans les industries précaires comme le divertissement et le tourisme, se demandent s'ils seront en mesure de prendre des congés si euh, nécessaire et comment les industries survivront. Plusieurs se posent la question, à savoir quels effets auront les compressions gouvernementales sur l'économie qui a de la difficulté. J'ai demandé au premier ministre de, me, de se réunir avec moi pour oui. voir comment l'Assemblée peut travailler pour aller de l'avant et répondre à ses inquiétudes rapidement. Quand est-ce que le premier ministre se me rencontrera pour ces discussions? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Comme la ministre de la Santé l'a mentionné, nous avons un plan et ce plan fonctionne. Nous devrions tous être très heureux du travail fait dans le Réseau de la santé. Lorsque l'on parle des conséquences économiques, comme je l'ai dit hier, on, on surveille ces impacts, ces conséquences pour nous assurer, et nous voulons nous assurer que l'Ontario conserve une économie forte, que le secteur privé soit fort et nous voulons nous assurer que les travailleurs et travailleuses de l'Ontario rentrent chez eux de façon positive. On fait une surveillance quotidienne et on s'assure que les soutiens nécessaires soient présents pour les travailleurs de la santé et pour l'économie, afin que l'Ontario demeure fort et en santé. Complémentaire final. Eh bien, j'étais à l'événement de la Chambre de commerce hier, j'ai parlé à des gens aussi en après-midi et on se pose la question, où est le plan? Ce n'est pas assez de surveiller. Il faut un plan, il faut parler de ce plan afin que les gens le comprennent et comprennent ce qui se passe. Malheureusement, lorsque le, les gens se tournent vers ce gouvernement pour voir un plan, on voit un premier ministre qui va dans la mauvaise direction, qui force la fusion des unités de santé publique en plein milieu d'une crise de la santé. On retire la protection des congés, maladie Au moment où les gens, où les professionnels de la santé demandent aux gens de rester chez eux, on va de l'avant avec des compressions qui ralentiront l'économie. Au moment où il faut la stimuler, est-ce que le premier ministre est prêt à travailler avec tous les partis de cette assemblée pour s'assurer que le gouvernement puisse répondre de façon rapide et pratique à tous les aspects de la crise du Covid-19 rasseoir, ministre des Finances, leader de l'opposition officielle, bien sûr, nous allons continuer de collaborer avec toutes les assemblées, mais ce type d'alarmisme n'aide pas l'idée que les chambres de commerce dépendent sur les néo-démocrates avec leur politique euh, anti-entreprise est tout à fait ridicule, risible. Moi, j'ai parlé aux leaders des entreprises et des chambres de commerce. J'ai rencontré le président des, du conseil des petites entreprises. Ils comprennent les défis auxquels on est aux, aux prises avec et la force que nous mettons derrière l'économie ontarienne. Et nous allons continuer de travailler avec tout le monde, ce qui comprend la chef de l'opposition officielle et le monde des affaires ainsi qu'avec les professionnels de la santé pour contenir le coronavirus. Encore une fois, les chefs de l'opposition officielle, nouvelle question, je, je dois dire que j'ai hâte de voir la réunion que j'ai demandé pour être mis à jour au sujet du plan de ce gouvernement. Je viens d'apprendre que tout tout un étage d'un RBC à Mississauga est en quarantaine à cause du coronavirus. Je pense que ça, les gouvernements devraient se réveiller, qu'ils devraient être plus proactifs à savoir comment aider les entreprises à gérer cette situation. Ceci étant dit, ma nouvelle question est au premier ministre. Comme le mini premier ministre le sait ou devrait le savoir, les hôpitaux en Ontario sont au-delà de leur capacité et c'est un problème quotidien. Et c'était avant les défis qui sont posées maintenant par le coronavirus. Quel type de ressources est-ce que le gouvernement va allouer pour euh, que les hôpitaux puissent gérer ces pressions additionnelles? <coughs> Vice-première ministre, ministre de la Santé, afin de répondre, merci de me poser cette question. C'est une question très importante. Les Ontariens veulent savoir qu'on a un plan qui comprend les hôpitaux, les professionnels de la Santé qui font un très bon travail, ainsi que les bureaux de santé publique. Nous avons un plan en place qui va gérer cette situation. Nous avons un plan amélioré qui réunit plusieurs parties prenantes pour renforcer ce plan et nous avons aussi des tables de consultation pour gérer euh, aussi la situation, comme je l'ai déjà mentionné. En étant un, un groupe de surveillance et d'information, nous avons aussi des tables de mise en œuvre. Si la situation change, nous sommes prêts à tout changement dans la situation. Nous avons une table de concertation et où il y a différentes organisations et parties prenantes qui nous donnent des conseils et aussi d'autres partenaires dans le secteur de la santé qui, sont, qui participent tous pour assurer que la santé et la sécurité de tous les Ontariens est notre plus grande priorité. Complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement Ford a prédit que dans l'événement où un hôpital devait être en, en situation de quarantaine, que d'autres hôpitaux pourraient, pourraient prendre des, le relais, c'est étonnant que c'est la réponse de la ministre de la Santé lorsqu'elle sait que les hôpitaux Opère, fonctionne à une surcapacité, il y a un surpeuplement. Il y a une crise à cause de, du gouvernement libéral, ce qu'ils nous ont légué. Mais les hôpitaux dans la ville de Toronto, Hamilton, Sudbury, Thunder Bay, Niagara Falls sont toujours en surcapacité. Ministre des Ressources naturelles et de la Foresterie, rappel à l'ordre. Ce sont des enjeux très importants qu'on aborde ici dans la Chambre. Et les Ontariens s'attendent de nous qu'on traite de ces enjeux de manière sérieuse. Rappel à l'ordre. Moi, je suis en train de prendre la parole. Ministre des Richesses naturelles, rappel à l'ordre. Je dois pouvoir entendre la question et les réponses. Ce sont des enjeux très importants. Il faut les prendre au sérieux. Chef de l'opposition officielle. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter que les hôpitaux dans la grande région de Toronto, ainsi qu'à Hamilton, London, Sudbury, Peterborough, Niagara Falls, sont souvent euh, opèrent à une surcapacité. Nous avons soulevé ces enjeux à maintes reprises. L'ancien gouvernement libéral n'a rien fait. Ce gouvernement ne fait rien. À moins qu'il n'ajoute d'autres ressources à ces hôpitaux surpeuplés, je ne vois pas comment on va changer la situation. Qu'est-ce que le gouvernement est préparé à faire? <applaudissements> Vice-première ministre, ministre de la Santé, je peux dire à la leader de l'opposition officielle que la situation de la surcapacité dans les hôpitaux a été créée par les libéraux sur une période de 15 ans. Ça n'a pas été créé par notre gouvernement, mais nous travaillons là-dessus pour réduire le nombre de personnes dans les hôpitaux. Euh, c'est très important, et je vais le dire à la chef de l'opposition officielle, c'est très important que nous demeurions calmes et logique concernant la situation et qu'on se penche sur les ressources que nous avons et à savoir comment on peut les utiliser de la manière la plus appropriée, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous allons faire si la situation s'empire. Il y a un plan détaillé pour traiter de la situation. Notre réponse comprend la surveillance des, les diagnostics en laboratoire et nous augmentons, nos, nous augmentons nos ressources à cet effet des traitements, des mesures fondées sur les, la science et une communication transparente. C'est très important pour les Ontariens. Ils méritent de savoir ce qui se passe. Nous avons été ouverts. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle, en dépit de, des promesses de ce gouvernement de mettre fin à la médecine du couloir, le gouvernement Ford a continué les politiques des de, libéraux de geler les budgets des hôpitaux cette année. Ils ont dit qu'ils ont besoin... Un, Investissement additionnel pour s'attaquer aux problème de la médecine du couloir et pour traiter de la demande qui augmente. Est-ce que le gouvernement va apporter ces investissements? Le budget s'en vient. Nous savons qu'il a été imprimé, qu'il a été envoyé au premier ministre. Et nous allons voir dans ce budget, est-ce qu'on va voir de la preuve qu'ils sont prêts à apporter plus d'investissements pour qu'ils puissent répondre aux enjeux auxquels on est confronté avec l'éclosion du coronavirus ici en Ontario qui semble euh, continuer de s'empirer. Donc, ma question est à savoir comment est-ce qu'ils s'attendent à pouvoir répondre à cette pression additionnelle qui est le résultat du coronavirus, euh, euh, vice-première ministre. De mettre fin à la médecine du couloir, ça a été un de nos engagements envers les Ontariens et nous continuons de travailler là-dessus. Nous avons augmenté le financement aux hôpitaux de 340 millions de dollars cette année, de plus de 68 millions de dollars pour les petites et moyennes euh, les moyens hôpitaux. Qui, traite, qui compose avec des pressions de financement qui ont été créées par l'ancien gouvernement. Nous travaillons pour mettre fin à la médecine du couloir, mais aussi nous travaillons aussi sur un plan exhaustif pour traiter du coronavirus et nous allons euh, pouvoir la gérer si la situation s'empire. Nous faisons un très bon travail pour essayer de euh, le contenir des, des gens qui viennent de d'autres pays. Nous continuons d'offrir une surveillance incroyable là-dessus pour que les gens sache qu'il y a un plan en place et le risque demeure très faible. Leader de l'opposition, rappel à l'ordre. Député de Waterloo, à la ministre de la Santé, à Grand River et à Sainte-Marie, un hôpital. Un professionnel de la santé a demandé que le dépistages, le diagnostic, soient retirés des hôpitaux. Maintenant, les gens doivent passer par des, des régions de soins aigus pour aller à un endroit de diagnostic. Nous savons que le coronavirus va tuer les personnes les plus vulnérables et les personnes âgées. Donc, lorsque votre grand-mère va à l'urgence, elle se met à risque d'attraper le coronavirus. Monsieur le Président, j'appuie ces professionnels de la santé et leur demande de retirer le, les tests de diagnostic des hôpitaux. Est-ce que la ministre travaille avec les professionnels de la santé, travaille avec eux pour s'assurer que ce soit fait le plus rapidement possible Parce que jusqu'à ce que jusqu'à ce matin, ce ne fut pas le cas. Ministre de la Santé, afin de répondre, la réponse brève, c'est oui, bien sûr, nous travaillons avec tous les hôpitaux partout en Ontario pour assurer que. Les Ontariens demeurent... En sécurité, nous travaillons avec les tables de concertation pour assurer que les hôpitaux appropriés sont ouverts, que nous avons des, des centres de diagnostic. Nous recevons des demandes des centres qui veulent continuer de faire les diagnostics. Et si ce n'est pas approprié par le biais des hôpitaux, bien sûr, qu'on veut assurer la sécurité des Ontariens et qu'ils ont ne sont pas exposés au virus. Donc, bien sûr, oui, on travaille avec le médecin Williams et toute son équipe, avec le ministère, pour assurer la sécurité des Ontariens. Rien que des endroits appropriés sont choisis pour les tests de diagnostic pour le coronavirus. Euh, complémentaire, Monsieur le Président, un autre euh, professionnel de la santé de St. Mary's m'a demandé pour qu'il y ait des tests de diagnostic à l'extérieur des hôpitaux pour le coronavirus. Pour le citer, le dépistage à l'extérieur des hôpitaux va protéger les populations les plus vulnérables, les professionnels de la santé de première ligne qui sont nécessaires pour lutter contre cette pandémie. Ils seront mis sous encore plus de stress si le coronavirus continue de se propager. Ils auront besoin de plus de ressources et d'équipements de protection personnelle qui, et on en a déjà très peu. Les, les médecins veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire pour retirer ces diagnostics des hôpitaux et d'assurer euh, que les professionnels de la santé ont tout l'équipement nécessaire pour être protégés. Vous devez porter votre attention là-dessus immédiatement. Réponse, c'est une situation enchantée. Que nous, et nous composons avec, grâce aux tables de concertation, et nous nous penchons sur la façon que nous prenons, que nous prenons les bonnes décisions pour, à savoir où les tests de diagnostic ont lieu. Concernant l'équipement de protection personnelle, nous avons une table de concertation qui traite de la situation pour assurer qu'on ait les bons équipements aux bons endroits pour protéger les professionnels de la santé parce que ce sont eux qui ont souffert à la suite de l'épidémie du SRAS et nous le savons et nous voulons assurer leur sécurité parce qu'ils font le travail sur les premières lignes. Donc, tous ces enjeux sont traités, on les traite en ce moment on hâte de, de participer à la réunion qui a été euh, demandée par euh, la chef de l'opposition officielle. Et pour lui informer euh, de manière plus détaillée concernant ce que nous faisons, nous sommes ouverts et transparents. Notre médecin hygiéniste en chef, Monsieur David Williams, offre toute cette information. C'est quelque chose, c'est très important de continuer d'offrir cette information et d'assurer qu'on suit la science et les avis des professionnels de la santé. Nouvelle question, député de Merci, M. le Président. J'ai une question à la ministre de la Santé. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, le coronavirus se retrouve dans plusieurs pays au Canada. Nous avons confirmé dans des cas dans cette province. Les en chef du Canada, de l'Ontario et du Canada, et les bureaux de santé publique travaillent de près, tr très près, avec les ministères pour répondre au coronavirus. Dans notre province. nous avons une communication très claire au sujet de du statut actuel de l'éclosion et de notre capacité de répondre. Les professionnels de la santé, lorsqu'ils travaillent ensemble, ça me permet d'être confiant en notre capacité de gérer cette situation des éclosions à l'avenir. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir ce qu'on a fait pour gérer la situation? Merci. Ministre de la santé, merci à la députée de Thornhill de sa question. Je sais que c'est un enjeu qui, qui est très important pour vous ou très important. Nous apprécions le, le très bon travail de nos, nos professionnels de la santé. Nous allons continuer de travailler de très près avec eux ainsi qu'avec nos partenaires fédéraux et provinciaux. Pour assurer qu'on est prêt, nous avons agi immédiatement en renforçant notre capacité de détecter, de gérer et de suivre ce virus en déclarant cette maladie en étant une maladie qui se propage. Nous avons offert des communications aux Ontariens pour savoir comment se protéger. Nos équipes d'aide de santé de répatriation des Canadiens à la base militaire de Trenton fait partie de toute cette réponse. Nous allons continuer de communiquer très clairement les mises à jour concernant la situation et j'ai hâte de parler des autres mesures durant ma complémentaire. complémentaire. Je voudrais remercier la ministre et je voudrais aussi remercier tous nos professionnels de la santé pour tout leur très bon travail. L'Ontario peut être confiant que le système fonctionne. Alors qu'on reçoit des rapports de la Chine, l'Italie, les États-Unis, les Ontariens ont des questions concernant notre préparation, les, la situation concernant le coronavirus. Je suis confiante que nous avons déjà mis en œuvre les mesures pour protéger les Ontariens contre ce virus. Je sais que notre équipe travaille de manière très diligente pour nous préparer concernant l'équipement de protection pour les professionnels de la santé et ce qui comprend aussi une plus grande capacité au sein des hôpitaux et un meilleur dépistage. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir qu est -ce, quelle est notre réponse au coronavirus? Oui. Ministre de la Santé, nous mettons en œuvre une réponse améliorée qui met en œuvre toute une série de partenaires pour assurer que nous traitons de, euh, du coronavirus de manière efficace, qui comprend une table de concertation en étant un seul point de surveillance, alors que nous continuons nos efforts pour euh, empêcher la propagation de ce virus, nous avons aussi des tables de concertation, des tables de mise en œuvre ainsi que des tables d'équipement de, euh, de protection. Nous avons des partenaires dans le dans la santé et nous recevons leurs avis, leurs conseils et nous avons aussi des dépistages avancés. Nous nous préparons aussi à l'empirement de la situation si ça devait arriver. Nous avons des centres dévoués au traitement du coronavirus. Alors qu'on augmente notre capacité dans les hôpitaux, alors qu'on passe à la prochaine étape dans notre préparation, tous les Ontariens peuvent être confiants que tous ces efforts vont continuer. D'assurer leur sécurité. Une nouvelle question, député d'Oshawa. Les Ontariens, ma question est à la vice-première ministre. Les Ontariens peuvent voir les priorités de ce premier ministre. Au début, c'était la bière à un dollar, les plaques d'immatriculation, les affiches tout cela a suscité l'attention, mais euh, on pourrait mettre l'avant que ce n'est pas le type d'attention qu'on veut avoir. Même en dépit de, de l'avis de nos divulgations, on a appris hier que le premier ministre était celui qui a choisi la plaque d'immatriculation, la couleur de la plaque d'immatriculation. Il voulait bleu sur bleu. Aujourd'hui, aux médias, en parlant de ce scandale des plaques d'immatriculation, il a dit que ça, ça lui crèvait le cœur. Donc, ce n'était pas tout, les, toutes les compressions en santé ou les personnes âgées ou pour l'autisme, mais c'est plutôt le, euh, le, le problème avec les plaques d'immatriculation qui lui crève le cœur. Qu'est-ce qui lui crève le cœur euh, d'autre que les plaques d'immatriculation, le problème avec les plaques d'immatriculation? Ministre des services aux consommateurs, des services au gouvernement, Merci. Je suis ravi de pouvoir répondre à la question et de dire aux Ontariens que nous sommes engagés à offrir des plaques d'immatriculation le plus rapidement possible parce qu'on a entendu les préoccupations des Ontariens et je peux être euh, vous dire de manière franche qu'on a pris au sérieux ces préoccupations et je voudrais remercier toutes les parties prenantes. Et nos partenaires et toute notre équipe qui a travaillé de manière acharnée et diligente sur ces plaques d'immatriculation, nous avons pris au sérieux tous les commentaires qu'on a reçus et nous allons de l'avant et nous avons hâte de vous mettre à jour au sujet de notre plan pour ces plaques d'immatriculation complémentaires. Les gens sont complètement bafoués, étonnés par la, cette réponse envers les plaques d'immatriculation. Ne, maintenant, nous savons que ce fut le choix par le premier ministre. Ces plaques d'immatriculation, il semble que la situation est encore plus absurde. Le, les Ontariens ne sont pas contents que ce gouvernement a une entente de non divulgation avec 3M. C'était une entente avec l'argent des contribuables. Ils ne devraient pas pouvoir cacher les détails. Et ce matin, le premier ministre a dit que 3M allait payer pour cette erreur, mais nous ne savons pas si c'est vraiment le cas. Est-ce qu'on doit faire confiance à ce premier ministre qu ne peut pas... et quand on ne peut pas le, lui faire confiance? Est-ce que le premier ministre va continuer de se cacher derrière une entente de non divulgation euh, Ministre, je voudrais encore répéter le fait que ce qui est encore plus important, c'est qu'on écoute les préoccupations des Ontariens. Nous avons agi et nous allons offrir une plaque d'immatriculation qui prend en compte tous les commentaires qu'on a reçus de la part de la population et nous allons mettre à jour la Chambre concernant ce, cette nouvelle plaque d'immatriculation. Merci. Nouvelle question, député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre, à la ministre de la Santé dans ma circonscription de Guelph. Les professionnels de la santé travaillent très fort pour bâtir sur l'intégration du système, d'offrir un modèle qui est plus intégré. Ils font un très bon travail, mais entre la pression du surpeuplement dans les hôpitaux et le coronavirus, les équipes de santé locales auront besoin de plus d'aide et de soutien. Le gouvernement ne peut pas s'attendre à ce que les professionnels de la santé puissent gérer la situation de la médecine du couloir, du coronavirus et de réorganiser le, la prestation des services sans plus de soutien euh, financier. Est-ce que la ministre va s'engager à offrir des augmentations de financement pour les bureaux des de santé locale pour que les initiatives de réorganisation n'utilisent pas des, des ressources des, lignes, des premières lignes. Merci beaucoup au député pour sa question. Nous sommes très heureux de la façon dont les équipes Santé Ontario se développent. C'est une façon d'intégrer des soins pour les gens et pour les communautés locales. Contrairement à ce que les Airlists faisaient, nous allons nous assurer que les, les fournisseurs des soins sur le terrain peuvent continuer de le faire. Ils connaissent leur propre zone géographique, ils connaissent les problèmes les plus importants dans, ce, dans ces zones et ils seront capables de répondre à ces besoins et de combler le, fond, le fossé. On a eu plusieurs discussions avec les équipes Santé Ontario locales pour savoir quels sont les besoins et les ressources dont ils ont besoin. Certains d'entre eux ont à voir avec la technologie, l'assistance la, administrative. On répond à ces besoins et on va fournir euh, le soutien euh, financier dont ils ont besoin pour qu'ils aient du succès. Question complémentaire. Monsieur le Président, je suis d'accord que les autorités locales font du bon travail. Un de ces, euh, une de ces autorités locales est ici en ce moment, mais est-ce que la ministre est prête à admettre que le gouvernement à ce jour n'a pas fait euh, un engagement clair pour appuyer les travailleurs de santé euh, dans nos communautés? Alors comment est-ce que le gouvernement peut dire que une politique de... Signature pour tacler le problème de la médecine de couloir peut avoir du succès si on ne, on, on ne finance pas proprement la réorganisation de, de, des fournitures de soins locales. Et en plus, maintenant avec le Covid 19 et la santé de la médecine de couloir, ça ajoute du stress sur les sur les et les efforts précédents n'ont pas eu l'effet escompté. Alors je lui demande d'assurer que la réorganisation des euh, équipes de santé Ontario est une priorité plutôt que euh, de godorer l'image de ce programme sous-financé. Réponse. Merci beaucoup. Nous savons que le statu quo n'est pas acceptable. La façon dont on fournissait des soins médicaux à travers les Airlists ne marchait simplement pas. Il y avait des fossés dans les soins, les gens n'avaient pas les soins dont ils avaient besoin, ils se retrouvaient à l'hôpital avec des urgences parce qu'ils n'avaient pas les soins à domicile nécessaires. Et c'est à ce moment qu'on a su que la situation devait changer. C'est pour ça que les équipes de santé Ontario auront du succès parce qu'ils vont répondre aux besoins individuels. Ils vont combler le fossé dans les soins, de, les soins médicaux. Ils sont impatients de travailler, on sait qu'ils auront besoin d'aide, de ressources, et on va leur fournir ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent fournir les soins intégrés que les gens de l'Ontario méritent et s'attendent. Merci. Prochaine question, député de mississauga sand Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le, la ministre associée à l'enfance et au dossier féminin. Les personnes victimes de, du trafic humain ont besoin d'un soutien bien précis pendant leur épreuve et lorsqu'ils s'échappent. Dans les annonces récentes au sujet de la stratégie contre ce problème, ces, ces victimes ont parlé un, de, du besoin d'avoir un programme d'échappatoire lorsque le problème survient. Nous avons tous un rôle à jouer que ce soit euh, dans notre travail ou euh, avec nos parties prenantes euh, dans les soins de santé. Et C'est pour cela que je suis fière que le gouvernement a, adopte une, pro, une approche proactive dans la sensibilisation et dans des mesures pour euh, améliorer les services offerts à ces victimes. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour s'assurer que ces services sont fournis aux victimes et s'assurer que ces services sont culturellement appropriés et basés sur le traumatisme et qu'elles ont l'aide dont elles ont besoin. Réponse. Merci à la députée pour sa question excellente et pour son travail sur ce dossier. Elle a raison. Nous savons que les survivantes de trafic humain ont besoin de soutien communautaire et focaliser sur le trauma qu'elles ont reçu afin qu'elles puissent rebâtir leur vie et pour réduire le risque de réexploitation. Je suis fière de dire que notre stratégie... que nous avons réussi à, à, à concevoir une stratégie basée sur les survivantes. Nous savons que les femmes autochtones sont, et les filles autochtones sont particulièrement ciblées et donc nous, allons, nous avons déjà pensé à des approches focalisées sur la culture notamment pour les communautés Métis et inuites. Nous allons augmenter euh, les services contre les services pour la lutte contre la, les, euh, pour la lutte contre le trafic humain. Question complémentaire. Je remercie la ministre qui s'est qui rendue dans ma circonscription pour écouter euh, les victimes et comprendre ce dont elles ont besoin. Ma question complémentaire est pour euh, la sollicitrice générale. Le trafic euh, humain est un crime odieux et ceux qui y participent très souvent sont les pires des criminels qui ont souvent euh, des, des associations avec euh, les, les, les euh, grandes or, organismes de crime. Nos femmes et nos filles sont les plus vulnérables et nous devons prendre des mesures afin de mettre une fin à ce problème. Est-ce que la sollicitrice générale peut nous dire quelle nouvelle stratégie contre le trafic humain peut être adoptée pour mettre une fin à, à ces crimes? Réponse? Merci beaucoup. Je pense que c'est important qu'on comprenne notre détermination dans ce dossier. Mon adjointe parlementaire et la députée de Mississauga Centre a eu un certain nombre de tables rondes pour informer de nos stratégies. Je veux que les gens sachent que l'âge moyen de recrutement dans le trafic humain est 13 ans. Alors ce qu'on fait, c'est de donner aux forces de police des... Programme le soutien nécessaire, le soutien de la Couronne nécessaire, afin qu'ils aient euh, un système d'intelligence renforcé qui puisse avoir de meilleurs services d'enquête. Nous allons également étendre le, les unités euh, de police provinciale en ce qui a trait aux, euh, aux exploitations des enfants pour qu'ils puissent comprendre exactement euh, les barrières ici. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. On sait que pendant des mois, les conservateurs ont entendu des élèves, des parents et des éducateurs que l'apprentissage en ligne affecte négativement l'éducation des enfants. Ils ont ignoré tout cela, même si... Les Ontariens partout dans la province leur ont dit euh, qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce, ces, ces coupures. Moi, j'ai entendu l'opinion des parents de Brampton qui ont dit que cet apprentissage en ligne affecte leurs enfants. Ma, ma question est pour la vice-présidente. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de punir les étudiants et les élèves au lieu d'écouter les familles et ce qu'ils disent? Réponse. Merci aux députés pour sa question. Nous sommes focalisés à obtenir une entente. C'est pour cela que nous allons rencontrer euh, nos partenaires des écoles catholiques et des écoles francophones afin de nous assurer que nous leur fournissons ce dont ils ont besoin. On veut s'assurer que les parents sont euh, en avant ici, nous assurer que l'effectif que l'effectif des classes est gelé à 23 et que pour les écoles, les écoles élémentaires, on soit à 24,5. Et donc nous voulons protéger également les élèves de la maternelle et mettre les élèves en avant. Question complémentaire. Les élèves à Brampton sont déjà en train de faire face à des barrières systémiques à l'école tous les jours. Et le plan des conservateurs ne, ne fera que qu'empirer les choses. L'apprentissage en ligne affecte déjà plusieurs enfants, notamment ceux qui sont marginalisés, racialisés et ceux qui ont des besoins spécifiques, sans compter ceux qui, qui pourraient ne pas avoir accès à l'Internet chez eux. Mais le gouvernement s'en fiche. Hier, quand on a demandé au premier ministre au sujet du fait que les enfants sont forcés à rester à l'extérieur de, des classes et avoir des cours en ligne, il a dit que c'est une bonne chose parce que c'est comme avoir un, tra un travail, un emploi partiel. Pourquoi est-ce que ce gouvernement pense que les élèves de Brampton ne méritent pas d'être dans des salles de classe? Je demande aux députés de s'asseoir. Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, monsieur le Président. Les parents méritent d'avoir un choix. C'est ce qu'on va faire en fournissant en fournissant une option de se retirer et de ne pas, prendre, de ne pas choisir l'apprentissage en ligne. On se focalise sur les élèves et non pas sur les syndicats. On essaie d'avoir une entente. On va rencontrer les autres syndicats demain et nous sommes focalisés à obtenir une entente qui est favorable pour les élèves. On va geler les effectifs des classes, on va continuer de financer l'éducation spécialisée et nous allons continuer... De présenter euh, l'approche basée sur le mérite. Prochaine question, député de Gouard. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. L'année passée, lorsque le ministre a gaspillé plus de 30 millions de dollars, 230 millions de dollars pour annuler les projets d'énergie renouvelable, il a dit aux Ontariens qu'on n'a pas besoin d'électricité. Il a aussi dit qu'on n'aurait pas à brûler de, de, de, des fossiles. Lorsqu'on aura des usines nucléaires et, et lorsque les, les, les usines nucléaires ne seront plus actives. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une application devant le, la commission de l'énergie de l'Ontario pour avoir des pipelines qui vont contribuer à environ 400% en, en augmentation de pollution. Le ministre a dit qu'on n'avait pas besoin d'électricité, qu'il n'y aura pas de gaspillage. Est-ce qu'il est prêt à, à dire clairement aujourd'hui qu'il n'y aura pas une hausse dans l'électricité pour les générations à venir? Merci. Mon collègue, le ministre pour les ressources naturelles a fait un bon travail et je veux répondre non ici. Une bonne partie de nos ressources naturelles sont en pause dans le système. Pourquoi Parce que lorsque le, le soleil ne brille pas et que le, le vent ne souffle pas, nous sommes obligés d'utiliser ces usines de gaz naturel. Et, et ce système qui a été euh, mis en exécution par le gouvernement euh, précédent et là nous, nous, nous arrivons à épargner grâce à, à l'utilisation de ces gaz naturels. Et nous permettons aux familles dans les zones rurales d'épargner de, de l'argent et nous allons nous assurer que la décarbonisation euh, de, euh, du gaz naturel est en place dans cette province. Question complémentaire. Monsieur le Président, le support idéologique du ministère pour les combustibles fossiles vont, co vont coûter aux contribuables et aux conseillers plus d'argent et vont miner nos efforts pour tacler le problème du changement climatique. Selon l'énergie, la commission énergie de l'Ontario. Les consommateurs ontariens seront obligés de payer 120 millions de dollars de plus pour subventionner les coûts de, ces, de cette construction de pipeline. Et c'est les, les consommateurs encore qui seront touchés. On sait que dans les, dans, dans les autres provinces, comme en Alberta, ils payent 4,9 sous, sous par kilowatt -heure. Dans d'autres provinces, c'est 2,2 sous. Alors pourquoi est-ce que le ministre soutient l'utilisation euh, des combustibles fossiles qui vont coûter plus d'argent aux contribuables et plus euh, d'énergie pour la province? Réponse. Si le gouvernement précédent avait un contrat signé pour 2,2 euh, sous euh, le kilowattheure pour l'énergie éolienne ou solaire, nous ne serons pas dans cette situation. Le système est ridicule et il n'est pas fiable. Et c'est donc presque, c'est virtuellement impossible pour les petites entreprises et pour les familles dans les zones rurales et isolées de pouvoir, de pouvoir payer leur, leur électricité chaque mois. Et c'est exactement ce que le gouvernement précédent a créé avec l'aide des néo-démocrates. Et on sait très bien ce qu'on fait. On crée des opportunités en investissant dans des énergies renouvelables sous forme du nucléaire qui permet d'avoir plus d'emplois, plus d'opportunités. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. La prochaine question, le député de pieroboro Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre, la ministre de la Santé. Les Ontariens ont longtemps attendu l'aide dont ils ont besoin pour faire face aux problèmes de santé mentale sous le gouvernement précédent. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. On va référer à chaque député de la Chambre par leur titre ministériel ou leur titre de... Circonscription. Et si ça continue, je vais devoir interrompre les gens. Et ça va affecter leur vidéo. Redémarrer la pendule. Je vais demander au député de Pierre Borough de poser sa question. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a un plan. La feuille de route pour régler le problème de santé mentale qui ont laissé de nombreuses personnes sans soins. Et pour s'assurer que les gens de l'Ontario ont accès à ces soins, peu importe où ils vivent dans la province. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur ce plan et comment est-ce qu'il décrit le trajet vers des soins de santé mentale plus améliorés? Merci. Réponse ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. Lorsque nous avons été élus, notre gouvernement a hérité d'un système où les euh, patients de santé mentale se sentaient perdus. Leurs besoins n'étaient pas pris en compte. On les laissait pour compte euh, pour euh, naviguer le système euh, difficile. Notre gouvernement travaille dur pour. Euh, moderniser le système et s'assurer que tout le monde a les soins dont ils ont besoin. La feuille de route va permettre d'augmenter les services de soins de santé mentale et fournir des solutions novatrices. Le Centre d'excellence pour la santé mentale et contre la dépendance va s'assurer que les services sont de haute qualité et disponibles et accessibles à tous les Ontariens, peu importe où ils vivent. Après des années d'inaction, les les Ontariens vont finalement voir des progrès dans ce domaine. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. À travers vous, je veux remercier la ministre pour sa, pour sa réponse et remercier la ministre associée pour son travail sur ce dossier. On a enfin un gouvernement qui prend ce problème euh, sérieusement. Les libéraux n'ont pas pu donner aux Ontariens les soins de santé mentale dont ils avaient besoin. En fait, Stephen Del Duca voulait aider les services de santé mentale. Il, il a assisté à, à des événements pour collecter de l'argent pour avoir de meilleurs soins de santé mentale. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur son vrai plan pour améliorer les soins de santé mentale La réponse Merci aux députés de peterborough -Goharta. Nous croyons fermement que la santé mentale est la santé. Et sans la santé mentale, on ne peut pas avoir une bonne santé. J'ai parcouru la, la province, j'ai consulté plusieurs communautés et nos sessions ont été très instructives. Nous, avons, nous sommes en train de bâtir un, un, un, un système de qualité qui va aider les Ontariens partout dans la province. Nous aurons un, des investissements d'environ 3,8 milliards de dollars. Nous avons des solutions euh, novatrices et à travers euh, équipe, euh, les équipes santé ontario, nous améliorons euh, la navigation du système. C'est un système qui va aider tous les Ontariens partout et où ils ont besoin et nous allons instaurer de vraies solutions pour le problème de santé mentale. Question suivante, le député de à la premier ministre, au premier ministre suppléant. La semaine dernière, le premier ministre s'est vanté du fait qu'il allait couper les euh, tarifs d'électricité. Mais il a déjà eu deux ans pour euh, baisser les tarifs d'électricité. Et en fait, euh, ils ont grimpé. Mais le premier ministre a emprunté 5,6 milliards de dollars qui s'ajoutent aux 40 milliards de dollars empruntés par les libéraux pour euh, baisser de manière artificielle les tarifs. Pourquoi le gouvernement préserve-t-il les politiques défectueuses des libéraux en matière d'énergie Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, c'est incroyable que le député, n'a pas discuté de la réaction de la vérificatrice générale au plan libéral. Le moment était venu de démanteler le plan libéral et dire aux Ontariens les vrais montants de leurs factures. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons suivi les recommandations de la vérificatrice générale. Nous nous sommes débarrassés de de contrats à la hauteur de 990 millions de dollars. Le député vert vient d'en de, parler. Il y avait un manque de prévisibilité qui touche notamment les domiciles et les entreprises de sa circonscription et dans le Nord. Nous rationalisons le système, il deviendra plus efficace et nous allons mettre en place des tarifs abordables. Question complémentaire. Merci. Le gouvernement critique très souvent le gouvernement libéral dans le dossier de l'énergie, mais en fait, il n'a pas changé ses politiques désastreuses. Il continue d'emprunter de l'argent 5,6 milliards de dollars de plus. Mais en fait, le gouvernement a appuyé les libéraux. Lorsqu'ils ont vendu Hydro One, ils ont donné leur plein appui. En fait, c'était les conservateurs qui avaient commencé ce processus. Les libéraux ont suivi leur exemple. Donc ça suffit. Les Antariens veulent que les tarifs d'électricité soient réduits. Donc le gouvernement quand euh, est-ce qu'il mettra en place une euh, réelle réduction des tarifs d'électricité Le ministre ces oui. anecdotes ne signifient rien monsieur le président. Il faut 5,6 milliards de dollars pour que les tarifs d'électricité suivent L'inflation. Nous avons euh, mis en place la recommandation de la vérificatrice générale, c'est-à-dire de fournir aux Ontariens informa euh, les, informations, les informations dont ils ont besoin. En fait, l'ancienne Première ministre a créé cette situation. Nous avons amélioré la transparence du système. Nous avons tenu responsable Hyder One, l'homme de 6 millions de dollars, n'est plus là. Les sociétés de la couronne doivent devenir plus efficaces et doivent être rationalisées. Nous avons besoin de tarifs compétitifs pour les entreprises, pour les domiciles et pour les grands employeurs. Merci. Question suivante, le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Hier, on a entendu parler d'une annonce faite par le ministre de l'Énergie la semaine dernière sur un accord historique sur la région du cercle de feu. Notre gouvernement entre en partenariat avec les Premières Nations et avec l'industrie pour euh, qu'il y ait de la prospérité dans le secteur minier. Le, la valeur de la production minérale était de 10,7 milliards de dollars en 2019. Le ministre peut-il nous nous en dire davantage sur l'annonce faite à Sudbury. Le ministre, c'était excellent d'être à Sudbury pour annoncer 63,3 millions de dollars au cours de, des cinq prochaines années pour le programme Next Generations. Malgré l'opposition des néo-démocrates qu'ont re, qu remarqué en fait les gens à Sudbury, donc, Norcat, c'est un établissement extraordinaire. 50 du minérail de fer est produit à Sudbury. Et donc, il nous faut de la technologie intelligente. Le Banque d'essai nous permettra de mettre à l'essai les technologies minières et permettra aux sociétés de rendre le secteur plus sécuritaire et plus productif. Sudbury, Timmins et North Bay deviennent des villes très importantes pour le secteur minier et nous les appuyons. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Il semble que ces investissements créeront de bons emplois payants. Notre gouvernement pose des gestes pour s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans les métiers spécialisés. Le ministre peut-il nous parler des investissements dans ce domaine Le ministre, merci, Monsieur le Président. Je suis allé ensuite à Thunder Bay pour faire quelques annonces très importantes. Nous avons besoin d'une nouvelle main d'œuvre. Donc j'ai annoncé un investissement de plus de 2 millions de dollars au nom du ministre de Travail. Par exemple, le centre d'emploi et Nishanabek, 750 000 dollars pour deux programmes de pré-apprentissage pour 35 travailleurs autochtones. C'était dirigé par une jeune autochtone qui était été ravie de voir cet investissement. Il a demandé donc l'appui des députés de Thunder Bay. Il les a demandé d'arrêter de s'opposer à ces projets. Que ce soit le corridor ou le cercle de feu, nous avons besoin d'une main d'œuvre autochtone instruite. C'est un élément important de la réconciliation. Question suivante, le député de Kingston et les îles. Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. À Kingston, la semaine dernière, des centaines de résidents se sont rassemblés pour discuter des inondations. L'île Wolf a été tout à fait touchée par ces inondations. La zone de conservation Big Sandy Bay est fermée car il n'y a plus de sable. Mes commettants ont été lourdement touchés par les inondations et ont dépensé des milliers de dollars de leur propre argent pour protéger leur maison. Hier, lorsque le ministre des Richesses naturelles a dévoilé sa stratégie en matière d'inondation, j'étais optimiste. Je pensais qu'il y aurait un allègement pour, ou de l'aide pour mes commettants, mais il y a très peu de détails et il n'y a aucun financement pourquoi le gouvernement est-ce qu'il oblige à ces communautés sur des grands lacs de se, de se défendre elles-mêmes? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci au député de sa question. On était hier à Minden pour annoncer la stratégie de l'Ontario en matière d'inondation Vous savez, en 2019, lors des inondations, nous avons nommé un expert dans le domaine. Neuf ministères participent à la création d'une stratégie en matière d'inondation qui porte sur trois volets, l'état de préparation, la réponse et le rétablissement. Donc, on travaille avec tous les acteurs du milieu, y compris avec les propriétaires de maisons, afin de mieux prévoir les inondations pour que nous soyons mieux positionnés pour y répondre. Nous fournirons les ressources par le biais des municipalités et par le biais du gouvernement fédéral afin de procéder au rétablissement dès que possible. Le conseil spécial nous a expliqué qu'on ne peut pas empêcher les inondations. C'est une question de notre réaction. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois. Il me semble que c'était peut-être la première inondation de ce gouvernement, mais lorsque vous étiez à l'opposition, est-ce que vous n'en étiez pas au courant Après des niveaux records en 2019 et 2017, les experts prévoient un autre record cette année. Mais le gouvernement n'a alloué aucun financement pour permettre à l'île à Kingston, à Essex, à Windsor, tous ces endroits qui sont touchés. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne suit même pas les recommandations de son propre expert? Le ministre n'a pas pu nous dire combien des recommandations ont été euh, mises en place et ne finance pas adéquatement les, la réaction aux inondations. Les entreprises et les maisons sont... Euh, à risque. Ils ont besoin d'aide dès maintenant. Le ministre, nous sommes le premier gouvernement qui a nommé un expert en matière d'inondation. C'est du pro progrès par rapport au dernier gouvernement. Le ministre des, du Logement et des Affaires municipales, en fait, a le programme pour les Ontariens qui sont victimes d'inondations. Le programme offre jusqu'à 250 000 dollars pour la réfection de propriétés à la suite d'inondations. Nous avons des prévisions de, des inondations. J'aimerais dire aux députés de Kingston et les îles, l'inondation du lac Ontario. What? En fait, notre gouvernement fait partie de la Commission conjointe internationale et nous ne déterminons, déterminons pas les niveaux d'eau. Nous allons continuer de nous battre pour ces gens. Question suivante, le député de Stormont, Dundas, South Lengarry. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Richesses naturelles et des forêts, notre gouvernement a un plan pour faire progresser l'Ontario avec une meilleure qualité de vie pour toutes les régions de cette province. Pour les collectivités du Nord, cela signifie un soutien au secteur forestier, qui est une source essentielle d'emplois, qui a d'excellents emplois payants. Le secteur joue un rôle essentiel pour ce qui est des produits respectueux de l'environnement. L'Ontario est chef des file en matière d'exploitation forestière durable. Notre gouvernement propose des modifications à la loi pour préciser quels dédoublements doivent être éliminés. Le ministre peut-il nous en dire davantage sur notre soutien à ce secteur? Le ministre, merci aux députés de sa question. Les co collectivités du Nord nous ont parlé. Du, de l'importance de mettre un terme au dédoublement étant donné que la loi sur les forêts de la couronne a déjà des, des dispositions sur les espèces en voie de disparition. La présidente de l'association des municipalités du Nord-Ouest se dit très contente de la stratégie forestière du gouvernement. Cependant, le gouvernement doit reconnaître cette loi en tant que la loi principale sur les espèces en voie de disparition. Jason Lack des Métallos a dit qu'il veut que le gouvernement élabore une stratégie sur les espèces en voie de disparition. Notre gouvernement est à l'écoute des gens au nord et dans la ruralité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Le secteur forestier est un élément important de l'économie ontarienne. Cette industrie de 16 milliards de dollars est une, une excellente source d'emploi et les produits de bois nous permettent de contrer les changements climatiques. C'est excellent que notre gouvernement travaille fort pour promouvoir les secteurs durables. Les gens dans le Nord ont été ignorés pendant 15 ans par le dernier gouvernement. Monsieur le ministre, vous êtes en train de collaborer avec ces collectivités, avec le secteur, secteur forestier, pour que le secteur soit géré de manière durable sur le plan économique et environnemental. Pouvez-vous nous parler de, de la réaction de ces acteurs à notre politique le ministre, merci au député de stormont dundas south de sa question complémentaire. Les syndicats, les Premières Nations et les municipalités dans le Nord se sont exprimés. En fait, 40 Premières Nations représentées par Edward Wawia. Et il a dit Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement pour sa stratégie, mais le gouvernement doit prendre une décision bientôt. Nous avons besoin d'une solution à long terme pour ce qui est de la loi sur les espèces en voie de dispari disparition. L'opposition a de belles paroles, mais notre gouvernement passe à l'acte. Nous avons consulté les gens à l'échelle de la province et nous avons un plan pour faire progresser l'Ontario ensemble et l'industrie forestière fait partie de ce plan pour faire progresser l'Ontario. Je demande l'appui de l'opposition. Question suivante, la députée de Thunder Bay, Kogan. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Il y a une crise en santé mentale et en dépendance chez les jeunes en Ontario. Il y a un temps d'attente de 348 jours pour le counseling et une attente de 207 jours pour la thérapie à Thunder Bay. Tisa Fiddler, éducatrice et parents, a déclaré lors d'une conférence de presse que dans les collectivités rurales éloignées, il n'y a pas de liste d'attente car il n'y a pas de service. Diane Walker, PDG, du Children's Center a dit « Aucun enfant ne devrait avoir à attendre à l'hôpital ou sur une liste d'attente pour accéder au traitement essentiel. » Ma collègue de Parkdale High Park a déposé un projet de loi qui vise à fournir ces services dans un délai de 30 jours. Le gouvernement fera-t-il adopter ce projet de loi pour que les jeunes puissent accéder aux services de santé mentale dont ils ont besoin Le ministre associé délégué à la santé mentale. Monsieur le Président, notre gouvernement a investi 3,8 milliards de dollars au cours de 10 ans pour créer un réseau de la santé mentale intégré. Un réseau qui est axé sur les preuves et les données, qui répond aux besoins des patients et de leurs familles. Sous le leadership de notre premier ministre, notre gouvernement a investi 10 millions de dollars de plus dans les services essentiels en matière de santé mentale pour enfants. 40 millions de dollars ont été investis pour des soutiens aux élèves et aux étudiants, 6 millions de dollars pour les jeunes euh, aux prises avec les dépendances, 3,5 millions de dollars pour la psychose et 1 million de dollars pour les troubles d'alimentation. Nous créons un système pour tous les Ontariens, y compris les jeunes et les enfants. Le temps pour la période des questions est écoulé. La députée de Kitchener Centre, a un rappel au règlement. Oui, j'aimerais apporter une rectification. Lorsque j'ai posé une question hier, j'avais dit que la personne nommée par le procureur général à la commission des droits de la personne aurait besoin de se recuser pour ce qui est des questions euh, reliées à la police. Et je cite la lettre de David Waits à Rand Randall Arsenal. Selon nos données des six derniers mois, 30 de la charge du travail. Merci. Le règlement permet aux députés d'apporter des rectifications, mais en fait, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires. Nous avons un vote différé sur la motion de clôture en deuxième lecture du projet de loi 175. Loi modifiant et abrogeant diverses lois en ce qui concerne les soins à domicile et les soins communautaires. Convoquer les députés, une sonnerie d'appel de cinq minutes. Que les députés se rassoient. Le 2 mars 2020, Mme Elliott a proposé la deuxième lecture du projet de loi 175, loi modifiant et abrogeant diverses lois, en ce qui a trait aux services de soins à domicile de, et en milieu communautaire. Monsieur Calandra a proposé de maintenant mettre au voie la question. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez vous lever à la fois pour être nommés par les greffiers. Mr. Calandra, Mr. Fideli, Mr. Leche. Mr. Leche. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Ford, Mr. Ford, Ms. Elliott, Ms. Elliott. Mr. Clark. Mr. Clark, Mr. Smith Bay -Quinti. Mr. Smith Quinty, Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Tabolo, Dunlop, Mr. Dunlop. Mr. Romano. Mr. Romano, Mr. Walker, Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Thompson, Mr. Downey, Ms. Fullerton, Ms. Jones. Jones, Mr. Sarkaria, Mr. Sarkaria, Mr. Cho Scarborough North, Mr. Rickford, Mr. Rickford, Ms. Mr. Coe, Mr. Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mrs. Marteau, Mrs. Martell, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Cho Willowdale, Mr. Cho Willadale, Mr. Gill, Mr. Gill, Ms. McKenna, Ms. McKenna, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Parsons, Mr. Parson, Ms. Skelly, Ms. Skelly, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Mr. Piccini, Mr. Piccini, Mr. Mr. Miller, Perry Sal Muskoka, Mr. Miller, Perry San Muskoka, Mr. Ostros, Mr. Ostro, Mr. Tanagasl, Mr. Tanagasl, Mr. Bavar, Mr. Bavar, Ms. Hogar, Ms. Hogar, Ms. Kusendova, Ms. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri, Mrs. Y. Mrs. Y. M. Ms. Park, M. M. Pang, M. Triantafilopoulos, M. Crawford, M. Cram, M. Rashid, M. Bauma, M. Smith, peterborough M. Mr. Roberts, M. Mr. Roberts, Mr. Cook, M. Mr. Cook, Mr. Sandy, M. Anon, M. M. Babiki, M. Sabawi. Tous ceux qui sont présents, train de à la fois pour être les les les les les les nommés par le greffier. Clerk. Madame Geliner. Miss Fife. Miss Singh, Singh Brampton Center. Mr. Miss Horvath. Miss Lindo. Lindo. Shaw. Mr. Mamaclof. Mr. Miss Begum. Begum. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Miss Armstrong. Miss Stiles. Mr. Stiles. Mr. Kernahan. Mr. Mr. Mr. West. Mr. West. Mrs. Mrs. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mrs. French. Mr. French. Mr. Miller Hamilton East Creek. Mr. Miller Hamilton East Creek. Mr. Singh Brampton East. Mr. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Birch. Mr. Burch. Mr. Burns McGowan. Mr. Springs McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Ms. Bell. Ms. Bell. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Mr. Okosava. Mr. Okosovic. Mr. Hardin. Mr. Hardin. Ms. Monteith Farrell. Monteith -Farrell. Mr. Monte Ferrell. Mr. Asan. Mr. Assan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mr. Shriner. Mr. Shriner. Il y a 59 pour, 37 contre. La motion est adoptée. Madame Elliott a proposé la deuxième lecture du projet de loi 175, le modifiant un projet diverses lois en ce qui concerne les services de soins à domicile et en milieu communautaire. Plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez dire oui. Tous ceux qui sont contre, veuillez dire non. Selon moi, les oui l'emportent. Convoquer les députés. Sonnerie de cinq minutes. Same. Même vote. Même vote. Il y a 59 pour, 37 contre. Puisqu'il y a 59 pour et 37 contre, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Est-ce que le projet de loi est envoyé en troisième lecture? J'ai entendu un non. Est-ce que le projet de loi est envoyé en troisième lecture? J'ai entendu des noms. Il faut l'envoyer en comité. Quel comité? On l'envoie au Comité permanent de la politique sociale. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.